Bonsoir. Ok, comment vous allez? All right. um, C'est la première fois que je fais un direct sur deux plateformes, donc je veux juste voir ce que ça va donner. Je vais parler comme d'habitude, je vais parler des choisis. Et... Um, Je vais... Euh, attendez, je vais juste poster le commentaire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guylaine. Bonsoir euh, Zoé. How are you? Donc, je vous remercie parce que vous vous connectez. Ok. C'est déjà un honneur. C'est vrai que je, je vous prends un peu pour acquis souvent. Donc, je vous dis merci. Euh, le sujet que j'ai choisi ce soir, euh, bien sûr, c'est pour équiper les choisis une fois de plus. Je voudrais vous équiper. Mon rôle, mon, ma mission, c'est de vous équiper. Vous devez ou vous allez arrêter euh, de vous prendre pour Saint-Franc. Vous allez arrêter de vous traiter n'importe comment. Vous allez arrêter d'accepter qu'on vous traite n'importe comment. Parce que euh, un choisi, c'est quelqu'un qui a toujours su qui c'est en lui. Que je suis née. Je suis née pour plus que ce que je fais actuellement. Mais on ne va même pas dire que le diable ne fait que parce que euh, le diable ne se pointe dans notre vie que lorsqu'on l'invite Donc euh, On l'invite bien sûr par nos réactions Parce qu'on permet ou parce que ce qu Parce qu'on fait ou on ne fait pas Voilà Ok Donc euh, je vais dire bonsoir à tout le monde Bonsoir euh, la reine Tiofac Bonsoir euh, le roi Piman. Bonsoir euh, Armand Bonsoir Franck Le roi Franck. Bonsoir le roi Théo Bonsoir la reine Mani. Bonsoir la reine Nando euh, Bonsoir la reine Yaga, bonsoir. La reine Erika. La reine Marie-Lou, bonsoir. Bonsoir. La reine Clarence, bonsoir. Le roi Bertin. Je suis live sur Instagram aujourd'hui. Donc je fais Instagram et je Facebook en même temps. Euh, je vais rajouter YouTube dans quelques jours. Si vous me voyez, j'ai deux téléphones. J'aurai bientôt trois téléphones qui être devant moi. bon. Je voudrais bien qu'on puisse me suivre sur tous mes réseaux. Euh, ok, tu es concentré aujourd'hui, c'est super. Bonsoir euh, Zoga, la reine Zoga, bonsoir. La reine Carole, bonsoir. La reine Carole, c'est toi qui viens toujours avec les mauvaises nouvelles. Ok. Euh, donc, je vais demander la présence de vos anges, de mes anges, qu'ils puissent éclairer ce que vous allez entendre. Parce que je peux dire quelque chose, mais vous entendez une autre chose. Euh, que vous puissiez recevoir pleinement Que vous soyez totalement présent Like Je veux que vous soyez 100% présent Pour comprendre, euh, recevoir Ce que je vais euh, de, donner Et que ça puisse vous aider à changer votre vie Parce qu'on peut vouloir Le ouais, développement personnel, ouais je veux, je veux, je vais Et euh, Ça n'avance pas Vous êtes là depuis 10 ans, vous parlez Je vais, je vais, je vais, je pars je vais pas à tel séminaire, je vais, je vais, je vais pas à tel truc de l'église. Et rien n'avance en fait. Ouais. Donc, je demande à vos anges, je demande à l'esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit. Pendant qu'il est, il est, est en vous, il est en moi. Pendant que je parle, qu'il vous donne les réponses à vos questions. Qu'il vous éclaire, qu'il vous apporte la lumière. Ok voilà, on va commencer, bonsoir bonsoir au roi et reine qui vient d'arriver aujourd'hui je vais parler straight ok, je vais, je vais lire vos commentaires après j'ai beaucoup de rois je vais, je vais, je, vous savez j'aime beaucoup parler à partir de, de mon témoignage genre je ne vais pas vous dire ouais pourquoi toi tu fais ça, non j'aime beaucoup euh, parler de mon expérience j'ai passé beaucoup d'années J'étais à l'église, je servais, je faisais ce qu'il fallait faire. Et euh, l'une des choses qui me bloquait et me retenait en quelque sorte à l'église, c'était « Oh, do not forsake the assembly of the brethren. » Si tu pars de l'église le diable va t'attraper, il va te manger, il va te déchiqueter. Et tu vas te retrouver perdu. Si tu pars d'ici et... Je me suis rendu compte que quand je quittais de l'église, je sors pas pour aller avec les gens dehors, oh, comme ça, non. Je choisis un livre, un enseignement qui va m'élever. J'écoute, je lis. Après ça, je suis dans une autre dimension. Je crois que je peux. J'entreprends, je lance, je lance. Après, je rencontre un Decepticon. Le Decepticon là me Slap like bam! Je tombe. Ah ouais, je croyais même que je suis qui? Je croyais vraiment que je peux. Je me suis éloignée de Dieu. Voilà. J'ai quitté l'église. C'est pour ça que Dieu n'était pas avec moi. Voilà. Et puis je, rambale, je reballe ma queue comme ça là. Je rentre à l'église. Comme ça. Comme ça. comme. Et quand j'arrive, il m'accueille. Bonsoir à tous les élus, bonsoir. Je ne vais pas vous saluer individuellement ce soir. Parce que je veux vraiment aller sur le sujet. Donc, quand vous allez commenter, je vais vous dire bonsoir après. Donc, je remballe ma queue comme ça. Je reviens à l'église honteusement. Et quand j'arrive, on dit voilà, ça fait six mois que tu es parti. Tu, tu as eu les grosses voitures, tu as eu la belle vie, ça t'a apporté quoi Nous, on est ici humblement. Toi, tu es parti, tu as. Ça t'a Reviens ici. Et là, je viens, on s'assoit. Oui, franchement. Il ne faut pas essayer des gros business. Hein. Vraiment, le Seigneur veut que tu le sèves. Il faut que tu fasses. Tu viens à l'église. Tu fais. Et quand tu viens, tu fais. Tu viens, tu montres au pasteur. Il dit Well done. Well done. Well done. Oh, Jesus good. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Et donnez-moi un pouce comme ça. bien. Puis il me dit c'est bien. Je me retrouve en train de chercher son approbation. Et quand je rentre dans leur milieu, dans l'environnement avec eux, à l'église, c'est quand je ai coupé mes ailes. Je me dis mais non. Après je rentre. Généralement quand je repartais à l'église, euh, je me donne maximum deux mois pour que je jette. Je, je vais parfois donner mon voiture à quelqu'un ou bien je vais me débarrasser de tout ce que j'avais acquis, peut-être en travaillant, en, peut en créant un business. Je vais comme ça, me, désabde, me, me, me dé, débarrasser de ça. Ah, de toute façon, Dieu n'aime même pas les ongles. Ça me prend 22 pendules tous les 3 semaines. Je jette. Oh, Dieu je n'aime pas les perruques. Je jette. Oh, Dieu je n'aime pas quand tu t'habilles bien. Je prends tous mes habits. Je jette. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose, des sentiments Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu t'entoures des mauvaises personnes. Ces personnes vont venir parfois en te faisant du chantage. Hein? Don't worry. Oh, si tu n'as oh, pas prié trois heures de temps aujourd'hui, Dieu ne va pas te bénir. Oh, tu n'as pas évangélisé pendant deux heures cette semaine, Dieu ne va pas te bénir. Oh, euh, tu n'as pas fait ça. Même la dîme, payez la dîme par la foi. Payer la dîme par la foi. Si on vous force à payer la dîme, je vais pas vous. J'étais votre agent Bonsoir et bienvenue Mes rois, mes reines Bonsoir, Namaste. Je vous souhaite la bienvenue Partagez ma vidéo s'il vous plaît Pour la première fois je fais un live sur Instagram Et je le fais sur Facebook en même temps Bonjour Instagram Bonjour Facebook Youtube arrive Abonnez-vous sur ma chaîne Youtube s'il vous plaît Il y a des vidéos que je ne mets pas sur Facebook Mais que je mets sur Youtube uniquement donc au fil de toutes ces années en faisant du in and out, in and out, je me suis rendu compte que l'entourage ton entourage même même, même ton entourage virtuel les gens que vous suivez sur Facebook là, ils vous influencent Passez le temps à regarder les mages à qui, où on discute les 500-500 là. À un moment, on a commencé à dire que hum, l'argent est dur. Hein. L'argent est dû ici dehors. Hein. Passez le temps à suivre les gens qui font et trucs ils se plaignent toujours. Mais vite, Théo, la famille aussi peut être une mauvaise compagnie. La famille, bien sûr. Si tu nais dans une famille, tu vois leur standard de vie. Ils sont au niveau 10. Tu rêves, tu te vois, tu écoutes comme ça, tu te dis que je me vois au niveau 50. Tu ne peux pas rester au niveau 50. Tu ne peux pas arriver au niveau 50 avec ta famille à côté de toi. Impossible. Soit ils vont s'élever, soit ils vont te tirer vers le bas. C'est une loi. Bonsoir mes rois et reines, bonsoir et bienvenue. Ces personnes ne peuvent pas rester là où sont toi, tu restes là où vous êtes et vous traînez ensemble tous les jours. Regardez, peut-être quand vous rencontrez un, gars, un, un mec. Tu le rencontres. Et déjà, mettez une croix. Les femmes là, les, les, les femmes qui ont beaucoup d'argent là, vous n'avez besoin de personne vraiment pour vivre. Like, vous, you don't need anything. Si tu rencontres un gars, il touche moins que toi. Conseil de Tata Jocelyne. Quand elle parle ma chose, vous refusez toujours, non. Et pas ma femme, vous refusez toujours, non. Ne te dis pas que je vais le changer. Je vais le. Bonsoir la reine Denise, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je, je, je vais attendre, je vais patienter, j'ai espoir. Espoir 2000 ou quoi Parce que je me suis rendu compte que les gens, hein, prends le... J'avais un cousin qui me disait ça tout le temps. Il s'était marié avec une blanche. La blanche, elle l'embêtait beaucoup. Et moi, j'étais encore, à l'époque, j'étais dans le système genre, persévère, persévère. Dieu t'a donné une femme. Vous devez rester ensemble, pour toujours. Et lui, c'était un visionnaire. C'est un visionnaire. Sa femme, il me disait toujours que Jocelyne, tu peux prendre le porc, tu le nettoies, tu lui mets la veste, la cravate, tu le déposes sur la chaise, tu as nettoyé le sol, un sol en marbre. Tu dis, mon beau porc, tu es devenu un porc 5 étoiles, ouais. Et là, le porc, tu dis, mais ben voilà, j'arrive, je vais juste chercher du caviar pour toi, mon porc. Ok Il va. Fait... Lève-toi, tu pars. Tu vas venir trouver le pont là dans la boue. Il avait tout fait sur sa femme. Tout. L'habiller. Lui apprendre à marcher, tout. Elle était blanche. Elle venait de Chypre. Quand la femme avait tout gâté à la maison, la saleté de ça. Sa... Et c'était quelqu'un de discipliné, méticuleux, propre. Quand il est arrivé, en il a dit je « Je commence en première année, mais je vais repartir à l'école. » Aujourd'hui, là, son master, il est en train de préparer son, son, son, son truc, le DEA. Sa femme, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore même un petit diplôme avant. Après, ils ont divorcé. Après, il s'est marié avec une femme médecin. Quand il a divorcé, elle, il a dit « Je connais ce que je cherche. » Quand je me suis mariée, j'avais 21 ans, je ne savais pas ce qu'elle voulait. Maintenant, j'ai 32 ans. Si elle ne veut pas qu'on avance, ça ne peut pas être avec elle. Que j'ai tout essayé. Bonsoir la reine, bonsoir le roi, bonsoir, arrivé, bonsoir, bon arrivé, bon arrivé. J'appelle le valet pour qu'il vienne vous servir. Laissez, je les techniques chez moi. Quand elle veut faire ma villa là, hein? mon, mon, mon manoir, vous arrivez chez moi, ça là, je vais. <rire> Attendez. Donc, mon cousin là, j'ai toujours beaucoup observé les relations. Bonsoir, bonsoir, rois et reines. Si vous me dites, un, si vous me dites seulement bonsoir, je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, je n'appelle pas les noms. Mais si vous me donnez un commentaire, là, je, vais, je, je lis vos commentaires. J'observais toujours les couples. Je me demande, qu'est-ce qui fait la longévité des couples? Parfois, tu vois un homme et toi, il veut, il veut arriver à beaucoup de trucs. Il, veut, il, veut, il a une femme qui est rabat-joie. Pourquoi tu fais ça? Non, je ne veux pas qu'on le fasse. Non. À la fin, c'est l'homme qui devient rabat-joie comme sa femme. À la fin, soit tu vas voir dans la maison, ils auront deux camps. La chambre du mari et la chambre de la femme. Dans la chambre du mari, c'est la fête. Ouh! Dans, la, dans la chambre de la femme. Pourquoi tu as poussé la porte? Certaines choisi que vous êtes déjà marier là. Vous savez que c'est ce que vous avez, dû, vous avez dû résoudre à ça dans votre foyer. Vous to accept it like that. Choisis ne de se mélange pas n'importe qui. Ils vont te tirer vers le bas. Point bas. Tu as eu, supposons tu marches avec, euh, je vais pas les deux cas. Bonsoir les princesses, les reines, les rois. Je prends les deux cas. Tu rencontres d'abord une amie qui est financièrement tu es plus à l'aise que lui. Ce qui dépense en un mois, toi tu peux dépenser en deux jours. Quand tu marches à côté de lui. Il ne t'amène pas vraiment à aller vers le haut. Et généralement, son langage te dérange un peu. Dès que tu dis achetons ça, il dit Ah, je n'ai pas l'argent. C'est toi qui dois acheter le boulot pour toi. Dès que tu achètes ça, ah, je n'ai pas l'argent. Au... Donc, c'est comme si tu te bloque à tout bout de champ. Le jour où tu marches maintenant avec quelqu'un qui a plus que toi, donc quelqu'un qui touche 5 fois plus que toi, là, tu commences à dire Wow. Petit, pendant que tu peux au McDo, tu es en train de compter les, les pièces pour, pour payer le de 6,50 euros. Il arrive, vite 50 euros comme ça à midi, dimanche hein? La mentalité de pauvreté va vouloir que quand tu vois celui qui touche plus que toi, pour qu'il dépense comme ça, il veut me montrer quoi? hein hein hein Et que tu le fuis par la suite. Le jour où tu viens le voir, c'est parce que tu veux gratter son argent. Mais la mentalité de riche va vouloir que tu t'accroches à celui qui touche plus que toi. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui ont beaucoup d'argent sont très gentils? Pas gens gentils, gentils, gentils, gentils, mais il est comme ça. Tu joues avec son argent, il te donne son argent, il me faut 50 500. Tu lui te donnes ses 50 500. Pas un peu, tu dépenses un jar comme ça, là, hi, hi. il va dire, que, je te... non, tu, tu joues pas avec mon argent comme ça. Non, non, non, non. Dès que vous finissez le manger à la maison, ramassez le reste du au frigo. Le pauvre, ah, la notice est gâtée. Hein? Oh, t'as l'air encore l'autre. Allons encore acheter l'autre. Et quand tu restes avec celui qui a plus que toi, tu vois que ça te met un peu. Ça, ça m'est déjà arrivé. J'aime bien ça. Hein? J'aime bien ça à côté. J'ai beaucoup d'amis ici à Douala. Comme quoi, quand vous croyez que l'Europe, l'Europe, il y a des gens qui ont l'argent à Douala. Hein? <rire> Venons, vous insolente au Cameroun. Venons, vous manquer de gâteau au Cameroun. Tu regardes avec quelqu'un une journée comme ça, il dépense 500 000 devant toi. Tu vois, c'est comme ça, là, te peut. 3, 4 jours, 4 millions entrés. Vous faites d'abord vos boulots là-bas, que vous faites un mois de travail, on vous donne 5 000 dollars. Quand je reste aveugle, tu vas voir que les choses que souvent pour toi, tu dis que c'est cher. Ah, tu as un truc qui est gâté à la maison depuis un mois. Tu n'achètes pas. Parce que tu dis que ah, je vais dépenser 50 000. Ah, 300 000 pour acheter la télé. Non, non, non, non. Au lieu de ça, tu être pas acheté un débit là avec. Tu vas voir que les choses que toi, tu vois un peu... La personne-là, non, pour lui, ça coule. Et ça entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Bonsoir la reine de Farine. Bonsoir roi et reine Evarista, et Clarence. Bonsoir, bonsoir. Je ne nomme pas tout le monde aujourd'hui parce que je veux qu'on... Avant que ça se coupe, je veux que ce que j'ai dit là que ça sorte de tout. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes à côté de ces gens-là qui sont un peu plus haut que vous. Quelque chose en vous va sortir pour vous frustrer, genre ah, elle bon. Quand tu pars chez elle, tu es un peu frustré. Quand tu non, partez pour apprendre. Quand tu vas là-bas, regarde comment elle gère ses Vous allez voir qu'elle va au supermarché. Elle a plus d'argent que toi. Toi tu pars, tu ne payes pas, tu ne n'écris pas la liste. En début de semaine, c'est ce qu'elle va préparer vous allez voir que le pauvre va les dépenser entrez un au magasin avec le pauvre ah je voulais ça ah je voulais ça Ah non celui qui a plus d'argent je ne veux pas l'appeler riche forcément mais celui qui a plus d'argent tu vas voir qu'il planifie certaines dépenses c'est pour ça qu'il peut payer sa grosse voiture que tu vois parce que l'argent de ça il n'a il pas jeté de... le pauvre mange normalement deux fois Bonsoir à tout le monde, bonsoir les rois et les reines qui viennent d'arriver. Bonsoir. Tu es arrivé chez le pauvre, pas semaine. Et même en Europe, j'avais fait cette constatation. Le mot constatation, j'aime souvent l'utiliser, je ne sais pas. J'avais fait ce constat. Je m'étais rendu compte que, quand je vais chez ceux qui n'ont pas trop, trop, trop, trop d'argent, en une semaine, ils vont te sortir des repas. Comme le héros aujourd'hui, demain le bongo, après demain. Et vous savez que les produits africains en Europe, ça coûte très cher maintenant je suis le riche il va te faire un grand repas le week-end peut-être mais en semaine c'est planifié même en sortant pour aller au boulot parfois il prend sa gamelle, il range, j'ai besoin de ça, ça, ça aujourd'hui ce qui fait que quand le début du mois arrive on, il prend son salaire ou n'importe quoi il a déjà mis ça, c'est pour ça, c'est pour payer telle facture c'est comme ça que le, le pauvre a tous les factures qu'il n'a pas payé il a tous les dettes alors que l'argent de la nourriture qui dépense en extra chaque soir -là. le pauvre en rentrant le soir va l'acheter la nourriture de 5 Oh oui, je vais acheter la viande là-bas, le poisson, vous avez 3 000. Ce n'est rien, non Prends seulement 2 000 sur les 3 000 là. 2 000 francs, chaque jour, pour un mois, ça te fait 60 000 que tu as déposé de côté. Alors que tu as quelqu'un à qui tu dois de l'argent depuis longtemps. Si tu disais seulement à la personne que je te donne 30 000 chaque mois, en 10 mois, tu en donnes 300 000. La bière, alors, le pauvre avec la bière. Il va aller s'asseoir comme ça là. 5 heures de temps, de 16h à 22h. Il est au bar. <coughs> Donnez-moi encore Il boit, il boit, il boit Il boit, il boit Et quand le pauvre Reçoit son argent Le pauvre va te fait des dépenses seulement pour le plaisir Je ne sais pas vous dire combien de téléphones j'ai ici Je suis en direct avec deux téléphones Passer encore deux téléphones le pauvre va t'acheter le, le, tél, le téléphone ça, Il va te sortir 700 000 Il faut qu'on me voie voit Le téléphone ah. Il faut qu'on voit mon téléphone à trois yeux trois, trois. trois caméras On voit Il est content Le riche Il sort son argent pour acheter quelque chose comme ça Ça va me rapporter chaque mois 300 000 sur un an Changez vos amis. Changez les amis avec lesquels vous traînez. Les pages que vous partez, vous suivez seulement les pages là. Vous les suivez tous les jours là. Et c'était certaines pages que vous devez arrêter de suivre. Même la bille. Quand tu sors l'argent, tout doit être l'investissement. Parfois tu marches à un groupe d'amis. non Les gens me connaissent déjà. Je vais pas te dire la dernière fois que je suis partie. En un an, je pense que je suis partie. C'était ma cousine, elle est venue se marier l'autre jour. Je suis partie à son mariage. Et en partant même, je regardais à mon amour, vous allez là, je n'avais pas d'habits de sortie. Mes habits, où je viens, je fais les directs. Je pas, parfois, quand ils passent à la télé, ce sont toujours les, les habits vraiment casual. casual. Pas les habits de soirée pour les fêtes. Je dans ça. Là, on m'avait offert une robe bleue là. Avec les plus brillants sur ça. C'est ça que moi, ai mis. Vous allez voir, quelqu'un m'a dit que Ma mariage, il t'oblige à acheter le tissu. Il t'oblige à acheter telle chose. Hello, I'm talking in French today. I'm so sorry. Ok, et quand il te fait pas acheter des choses comme ça là, tu ne, tu ne mesures pas en fait. Tu te dis ouais, il faut aussi qu'elle fasse comme tout le monde. Non, il faut que je' aussi l'uniforme du deuil. Non, il faut que j'aie l'uniforme du mariage. Non, tu parfois tu sors ton argent. 50 000, 70 000, 100 000 francs. Comprenez que quand vous êtes choisi, et vous savez que vous êtes choisi, vous ne devez pas regarder n'importe qui, vous ne devez pas écouter n'importe qui. Parce que quand je traîne avec n'importe qui, que je le veux ou pas, ça ne part pas dans mon conscience, ça part dans mon subconscient. Donc mon subconscient absorbe ce que la personne fait. Tu arrives quelque part, la personne dit « Ah, c'est trop cher !» Vous avez eu le jeune ami là. Tu marches avec lui 5 minutes. En 5 minutes, il a dit que c'est cher 5 fois. Du coup, tu restes train te demander un truc. Tu dis, ouais. pensez en termes d'investissement. Si je sais que je vais acheter une boîte de maquillage qui va me coûter 300 euros, la boîte va me rapporter quoi Je l'achète d'abord quoi? Est-ce que c'est pour impressionner quelqu'un est-ce que c'est parce que je sais qu'à travers la boîte là je vais avoir des clients? Avoir la boîte de 300 euros je peux maquiller. Chaque semaine je me fais 200 euros. Là les 300 euros l'investissement en vaut la peine. Parce qu'il fallait vraiment que je rétifie ça avez les choisis. Vous avez beaucoup de personnes dans votre entourage qui vous influencent négativement et vous ne savez même pas. Vous partez sur les chaînes euh, Facebook des gens, vous passez le temps à les regarder. Les gens. Les gens, les, vous suivez les gens qui s'habillent trop tous les jours là. Louis Vuitton, ceci, nouveau sac de 2 millions, nouveau ceci. Allez les suivre. Suivez, non? Il y a les gens que j'aime, j'ai on follower. Parce que c'est que ils commencent à les regarder là. Dès que l'argent tombe dans ma main, au lieu d'acheter un appareil dont j'ai besoin, au lieu d'acheter une caméra dont j'ai besoin, au lieu d'acheter un truc, je dis comment elle dit? Ah. Faut Il dit, que. Tu vois, ça comme ça, il faut que je me fasse plaisir. Bien sûr, il y a le moment du plaisir, ça arrive. Mais moi, j'observe beaucoup les gens qui ont l'argent. Beaucoup. Beaucoup. Un choisi ne doit pas traîner avec n'importe qui. Parfois, vous m'écoutez. Ce que je dis, ça vous plaît. Vous voulez faire. Vous de mon direct. Vous regardez deux personnes. Les deux personnes enlèvent tout ce que je vous ai dit dans votre tête. C'est pour ça que ça fait cinq ans que vous regardez. Amusez pas votre avec avec, avec avec appel. Bon, Instagram, je vais arrêter avec vous maintenant. Ok, je vais prendre l'habitude de faire des directs, des directs avec vous tous les soirs quand je fais sur Facebook. Ok, thank you so much for watching. Uh, I'll try to do some ones in English because it's not really. I'm trying to level everything and uh, you know have my English people satisfied and my French people satisfied. So I'm so sorry if you watch this and you were like, oh my god, what is he saying? I'm so sorry okay and sorry i didn't add some content so i'm gonna i'll be adding some more content you know in the next few days i'm working on that It's okay thank you very much thanks for watching goodbye right okay all right je voudrais bien que vous puissiez. Il euh, y en a parmi vous, vous m'avez écouté le premier jour. Peut-être c'est votre premier jour. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous m'écoutez. Dès que vous fermez le téléphone, votre mari, vous vous couchez le soir Il y a des choses que vous dites que vous ne devez pas dire à votre mari ou à votre femme. Moi, vous dis moi Parce qu'il marche avec les icônes Il sort du bar. Et il va se coucher le soir comme ça. Bebe, bébé, bébé euh, euh, Je voudrais y a une formation là qu'il veut prendre. Qui va coûter? Bebe va te dire que quoi? Attendez, je vais mettre la... Non, ça va. Bebe va te dire que quoi? Tu sais ce que 50 minutes tu peut faire? Parce que bébé ne voit pas l'importance. Quand tu vois quelque chose d'abord au départ focus va déterminer ton résultat beaucoup d'entre vous là, ça fait un moment vous êtes tombés sur mes vidéos oui ouais ouais ouais je veux je veux après là vous dites ah. être choisi c'est le travail parce qu'il y a des gens que tu vas couper de ton environnement les gens que tu vas arrêter de suivre il y a des gens qui vont vouloir venir chez toi tu vas dire que je ne suis pas là que je suis sorti et qui vont t'écrire sur WhatsApp, tu vas voir le message, tu vas faire que marquer comme non lu. Vous n'avez pas ce genre d'amis-là. Quand la personne parle avec toi, tu finis, tu as mal à la tête. Et vraiment, le, le, le, le shift, c'est peut-être d'une minute à l'autre. Tu restes là, tu m'écoutes. Oui, c'est possible. Oui, je me vois dans cinq ans avec le jet privé. Je me vois en train de faire des conférences. Je me vois, je me vois. Dès que le direct finit, bam, tu sors du direct. Euh, tu passes deux heures au téléphone, au téléphone avec ton gars qui te drague depuis là. Et lui, euh, voilà, j'ai vu son potentiel. Il a le potentiel. Mesdames, messieurs, n'acceptez pas les gens parce qu'ils ont le potentiel. Acceptez parce que vous avez vu les résultats. Je précise le résultat, pas le potentiel. Voilà, il a créé sa boîte, il a lancé sa boîte, il en train de faire. Non, non, non, il va, il attend encore que son oncle qui est aux États-Unis lui envoie l'argent. Oui, hein. après ça, il va acheter la marchandise en Chine. Ça va faire deux mois avant d'arriver. Et hé hé hé oh oh, mamie, pardon. Excuse ma vie, Marou, tu Je passes. J'essaie de voir vos commentaires. ma vidéo bonsoir au nouveau, nouveau venu là je sais de voir si je peux Alright. je vois que beaucoup ont écouté euh, ont commenté les commentaires ne s'affichaient plus ici bonsoir linda bonsoir sylvie berlin bonsoir Comment tu vas te rendre compte que tu n'auras même plus besoin de quelqu'un à côté de toi. Observez votre courbe financière. Je suis seul. Je rencontre un gars. Je suis seul. Je rencontre une fille de cette icône. Faites le rapprochement. J'écoute les directs, j'écoute les directs de la reine Jocelyne. Uuuh. Je parle avec mon déceptique de gars. J'écoute les directs encore. Uuuh. Il y en a pas mieux. pourquoi vous sautez de mes directs Les idées qu'il y a dans votre tête là, maman. Oui, fais ça, ça, ça, ça, ça. Il vient te voir le... Il y en a pas mieux, vous êtes dormi avec eux ce soir. Il arrive, il arrive tout à l'heure là. Il est en route. Il vient de garder. Dès qu'il va arriver, tout ce qu'il dit là, ça va partir. le rapprochement. Qu'est-ce qui me vide Qu'est-ce qui prend mon énergie Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Un choisi ne traîne pas avec n'importe qui. Quand il commence à appliquer ça dans ma vie, elle. day and night, change everything. Day, le, le jour et la nuit, ça a tout changé. Même les hommes là, vous avez des filles avec lesquelles vous sortez tu sois avec la fille qu'on sait, elle veut se manquer moi ça oh fait je veux ça oh il y a la rentrée des enfants mes cinq petits frères mais ceci mais cela dès que tu parles avec la fille c'est comme si tous les problèmes de la tête tombent sur la tête tu fais deux jours sans lui parler tu vois ta vie commence à avancer tu lui parles encore pourquoi on t'a forcé on t'a forcé on t'a arrêté Parce que vous, vous négligez trop, vous simplifiez ce que vous avez en vous. Un choisi n'a pas besoin de quelqu'un pour prospérer. Arrêtez de tout là quand ils arrivent dans votre vie. Oh, je vais te faire ceci. Je vais te donner le fonds de commerce. Il va d'abord te vider de 35 millions. Il va te donner un million pour que tu lances ton commerce avec. Il va te sucer ton énergie, même pour 35 millions. J'ai reçu les commandes, je reçois les commandes déjà, les commandes des chapeaux. Donc, avec DHS, j'ai rendez-vous avec eux lundi. Je devais aller les voir aujourd'hui. Mais ils ont reçu mon application et puis j'étais pas dans la ville. Donc ça a un peu traîné. Je dis comme ça parce que il faut que, je pense qu'il est temps que vous arrêtiez de, de vous laisser marcher dessus. Ah, Ben, tu as compris. Hein. Franck, on doit, on t'a vampirisé. Hein. <rire> il faut vous commenter. À un moment, vous devez arrêter de faire les dents de scie avec votre vie. Décidez-vous je veux voir ce qui va se passer dans ma vie. Si j'ai fait 5 ans sans avoir une déception qu'on a autour de moi. Cousin, cousine, oncle, tante, parfois ils ont le flair de votre argent. C'est quand l'argent commence à venir là. Oui, j'ai besoin de, de, de, de, de 500 000 pour aller faire telle chose. Alors vous allez faire le bénéfice de 500 000 à cette semaine. Un moment, tu vas apprendre à fermer ta main. Comme ça. Quelqu'un vient, tu dis vraiment, je sais que tu as des problèmes. Mais vraiment, moi-même, je suis désolée. Quand tu as refusé une fois, ça s'en a besoin de partir. Pas sentir offensé. Merci pour le partage. Patricia, ma jumelle. Et ça ne tue pas l'être au Tu crois que si tu es dans ton bureau seul, tu rentres chez toi, tu es seul. Tu as mourir. J'ai reçu des gens récemment chez moi. Et avant ça, moi, je fais moi seul. Ah, ils m'ont fait bavarder. Quand le papa dit que mince, je ne sais pas, vous n'allez même pas me donner l'argent. Je suis obligée de vous avoir chez moi. Ce n'est pas la force. Quand tu es adulte, personne ne te force. Arrêtez de vous laisser intimider. Ah, tu sais, ah, tu sais, ah. non. Il y a des gens que tu dois aider à distance. Une fois en passant. Pas de prise en charge et que tous les mois j'étais hum, à distance, une fois en passant, tu prends comme ça, tu prends le cadeau, tu lances seulement comme ça. Là. Voilà, t'ai envoyé l'argent de ça. Elle va même t'appeler pour dire merci. Non, non, non, il n'y a pas de souci parce que là, le message là, qu'elle va vouloir te dire encore cinq problèmes qui arrivent. Oui, j'ai envoyé l'argent. Oui, oui, oui, oui, oui, oui ah, merci beaucoup. Est-ce qu'elle peut t'appeler pour te parler? Non, non, non, non c'est bien, c'est bien. Mon il a des gens qui devaient aider à distance. Oui, j'ai envoyé à tonton Jérôme qui vient te donner là-bas. Oui, oui, oui. Il y en a qui pleurent. Oh, j'ai telle maladie au pied. Regarde, tu as des vêtises, l'ouvre ça blessure qu'on te donne, il te montre. T'es ce con, ne faut pas venir mettre la maladie dans moi. Jules Farel, c'est quoi ton problème? Je seul, seul, comme me dis ça, c'est le J'étais avec toi, hein? Sylvie, si tu parles à ta soeur, ne comprends pas. Tu veux quoi? Laisse-la, non. Est-ce qu'on force quelqu'un? Erika, quand tu as vu les gens, tu fais tout, eux pour, tout pour eux. En tout cas, je ne sais pas si on vous a seulement entendu. Moi, là, je te. te, te. On t'a dit. Il y a Netflix. J'ai les vidéos sur ma page, c'est cela. J'ai des vidéos, que tu te regardes en boucle, tu peux faire 48 heures chrono, tu ne t'arrêtes pas. Tu regardes seulement les vidéos, vidéos, vidéos, vidéos. De lundi à vendredi, donc 5 fois la semaine, je faisais une heure et demie de vidéos pour un mois. Ça te fait 20 fois 1 et 30 on va me faire 20 fois deux, ça fait 40 heures de vidéos. Seulement pour le mois de, de, de, de août à septembre. Tu ne peux pas t'ennuyer. Regardez ce qui va vous élever. Ne regardez pas ce qui va vous mettre à terre. Tu ne dois pas parler avec n'importe qui. Même si tu te dragues, tu as ressenti n'importe quoi. Tu dis, calm down, calm down, calm down. Easy. Tu veux me voir le premier soir? Non. Je te donne mon numéro, je prends ta part. On s'écrit. Si on planifie, ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Même les longues conversations sur téléphone, ils ne pas. Parce que quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, tu es en train de construire une attache d'âme. Tu attaches ton âme à la sienne. Ouais, viens me voir demain, non? 6 heures, tu es là au téléphone, tu veux l'appeler. Tout attache d'âme et ça va être néfaste. Jules ferai si tu as besoin de l'autre, c'est bien. Va être bloquer, Jules Farel. Je ne blague pas. je vais la gâchette facile sur le truc, c'est là. Je vais être bloqué. A disparu même depuis un mois sur la page sinon peut-être tu te transformé en décepteur et il faut savoir détecter à distance Na, connaissez lire les signes tu rencontres un homme c'est pas difficile de connaître son emploi de temps à partir de l'emploi de temps ce n'est pas difficile de savoir quel genre d'homme c'est premier jour d'abord, il veut te parler il veut te parler, ah je suis occupée c'est comment, je travaille moi oh il fait les messages tous les cinq minutes oh il fait les messages, ah ah et tu ne travailles pas, non tu vois on n'a rien à faire au boulot on est... rien à faire ça veut dire qu'il y a pas assez d'argent qui entre et si je travaille tu ne travailles pas, je vais toucher plus que toi ça va te frustrer ça va me frustrer parce qu'il y a des gens qui veulent vouloir me donner. Il y a des gens qui peuvent lire à distance. Tu n'as pas besoin de faire six mois dans la relation a dire, oh, c'était un decepticon. Tu ne savais pas que c'était un decepticon. Lui-même t'a montré. La solitude ne tue pas. Celui qui est mort parce qu'il été seul, qui me disent. Oh, Israël mort. Bon. Gardez votre énergie. Conservez votre énergie. Il y en a pas vous, Vous voulez aller dans les endroits pour convaincre les gens. Tu veux les convaincre de quoi? Tu veux les convaincre de quoi? Même tu écoutes ma vidéo, tu n'as pas besoin d'aller convaincre quelqu'un. Tu connais, c'est pour toi, c'est bien. Parfois en essayant de convaincre qui va te poser des questions, te poser, te poser, te poser, finalement ça va te décourager. Parce que peut-être que ce que la reine Jocine expliquait, c'était même pas ça. Tu hein? ah. vas encore plonger, même, dans, même encore deux mois. Eric, quand tu es aveugle maintenant, tu dois apprendre, de, apprendre apprenez, prenez les leçons. Tu es aveugle, tu rencontres quelqu'un en octobre, si tu tombes encore, tes yeux se ferment, après tu rencontres un autre, tes yeux se ferment, c'est ce que tu n'as pas appris. Tu es aveugle et tu es bête. Je vais faire c'est parce que toi-même tu lui demandes que là où elle est non. Tu dis que les femmes âgées avaient le message. Toi-même tu lui demandes là où elle est non. Tu as passé deux jours à demander que bebe tu es où, elle aussi, le troisième jour dit bebe tu es où. tu es isolé. Moi, je peux je avec vous là. Hein. Je suis tellement occupé que tel, c'est le rendez-vous que tu veux voir. Mais si tu veux voir physiquement, de dire que quelqu'un va venir me visiter, qu'on fait les commentaires. <rire> je ne suis pas mal. Temps. On parle de quoi Quand quelqu'un vient me voir, on va dire que telle personne avait dit que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bonsoir la reine bénie. J'ai pas le temps. Regardez les résultats des gens. Ce n'est pas parce que la personne a acheté sa maison. Regarde ce que la personne fait dans son quotidien. Est-ce que la personne valorise son temps? Est-ce que la personne a les mots qui ne sont pas bons? Il y a des gens qui ont les mauvaises paroles. C'est cher. Oh, il y a un problème ici. Oh, celui-ci m'énerve. Oh, toujours en faire se plaindre des gens. Quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de ces personnes-là? Est-ce que la personne va là où vous, vous, vous allez aussi? Si moi je planifie d'être millionnaire en euros dans 2-3 ans, toi tu ne te vois, tu te vois toujours euh, dans ton petit Nobel là-bas. À un moment il y a des choses que tu dois faire pour avancer que toi tu vas pas vouloir faire, et tu vas vouloir me décourager. À un moment soyons terre à terre, ne faisons pas, euh, faisons pas l'hypocrisie. Bonsoir mamie. Voilà c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Ouais. Bonsoir les Decepticons J'espère que vous êtes toujours en poste Abonnez-vous à ma chaîne Youtube, j'ai mis le lien là-bas s'il vous plaît Au-dessus de cette vidéo Bonjour, c'est le podcast qui est bientôt disponible Le podcast c'est, vous vous écoutez ça quand vous êtes dans le bus En train de partir à l'école C'est pour vous maintenir C'est un podcast que j'ai intitulé Les Choisis, Choisis en Christ parce que les élus ne c'est pas tout le monde. Un élu c'est pas tout le monde. Ce qui différencie un élu des autres, ce sont ses actes. C'est ce qu'il connaît de lui et c'est ce qu'il fait. Et vous devez aussi discipliner, vous travailler. C'est très rare que pour certaines personnes, aient mon, mon rythme de travail. Hein. Quand les gens viennent souvent me visiter là, quand ils voient le rythme auquel je travaille là, « Ah, toi aussi, non ?» hein, fais, balade toi aussi, non, hein, j'ai dit, wo wo wo tu ne sais pas là où je pars, you don't know where I'm going, tu devrais même plutôt me dire que, mes je tu ne comment, tu n'étais pas levé aujourd'hui à 5h30, tu comment, tu n'as pas fait le live aujourd'hui à 5 h c'était comment, au lieu de venir plutôt me décourager, checkez vos compagnies, Et parfois, hein, votre famille physique, elle là, se manque. Ils, ils vous ont accueillis sur la terre. Maintenant, quand vous grandissez, vous trouvez votre famille. C'est nous là. Vous pouvez rester avec, On peut rester Jésus-Christ fait le direct, il fait 6 heures de direct. Les gens vont venir s'asseoir pendant 6 heures. Ils vont écouter, commenter, prendre les pop qu'on manger, prendre la nourriture, manger, se coucher sur le lit, on s'en le téléphone, regarder, dormir un peu, se réveiller encore. Oui c'est comme ça que tu connais que j'ai trouvé ma famille donc famille physique là pas forcément donc c'est moi qui vous remercie nous allons nous parler quand je fais deux jours sans faire le direct les gens se plaignent donc demain soir <rire> vous si hein? demain soir le matin, je consulte. Demain matin, j'ai les gens que je vais consulter. Donc, de 8h à 11h, je vais consulter demain matin. vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas pu consulter quelqu'un. J'ai voyagé le matin, ça m'a fout... foutu tous mes plans en l'air. Donc, euh... demain, je consulte. Et puis lundi. Bon, il y a le lien pour réserver les consultations. Vous payez par carte. Comme ça, vous, vous choisissez une fois l'espace de temps. Vous n'avez plus besoin de me contacter, inbox, tout ça. Vous prenez seulement le rendez-vous Bon, il aussi les formations, les formations des, formations des choisis. Beaucoup d'entre vous, je suis en train d'enregistrer plus. Et euh, par la grâce de Dieu, lundi, ma collection sera restaurée. Donc, euh, je pourrais mettre ces vidéos en ligne. J'ai plus de vidéos pour les choisir. Donc, euh, comment développer mes dons? Comment me parler avec l'esprit? Ok, je sais que je suis choisi. J'ai fait quoi alors? Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, je veux pouvoir vous guider pour que vous puissiez être sensible à ce que l'esprit vous dit. Euh, il y a des choisis qui sont autodidactes. Je dirais que tous les choisis sont autodidactes et c'est un truc qui est naturel, carrément Donc, vous pourrez vous connecter, vous regarder, vous regarder les vidéos. Et euh, ça vous instruit. Un jour, quand j'étais, merci Marlène, j'étais, euh, je venais à peine d'arriver au Cameroun, je pense. J'avais eu pour rêve, j'ai juste comme ça, moi j'ai rêvé que je veux faire une école des talents. Donc vous les gens qui sont spéciaux, qui ont donc comment on dit, les, les, euh, euh, les cartes fantastiques. Beaucoup d'entre vous, hein, vous avez le don de guérison, certains d'entre vous, vous avez les flammes dans les mains, certains d'entre vous, euh, vous pouvez lire même dans les pensées, certains d'entre vous, il y a tout ça. C'est parce que, je ne sais pas parce que je n'en parle pas. Il y en a parmi vous, dans le direct, c'est comme je parle comme ça. Dès que vous voyez le nom de quelqu'un, vous pouvez lire le nom de la personne. Oui. Il y a plein de dons que vous devez développer. Donc, mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre d'abord que vous n'êtes pas crazy. You're not crazy, you know. Uh, et que vous puissiez développer ce que vous avez. Quand vous regardez les films des Marvel, là. Les Marvel où ils font les... les ils montrent les super-héros, tout ça. Écoutez, si vous me regardez depuis un mois... Je vous annonce, vous êtes un super-héros. Et Maintenant, vous devez découvrir... Vous devez découvrir vos talents. OK Vous devez découvrir vos talents. La consultation, c'est juste 30 minutes avec moi. Hein. Tu, tu as 30 minutes pour me parler. Pendant train minutes, tu as mon attention. Parfois, c'est 20 minutes. Ouais. Il y a des gens qui arrivent. Parfois, ils arrivent et puis... Bam! Leur mère qui est décédée depuis 10 ans veut leur parler. Il y en a qui arrivent et puis, euh, euh, voilà, je, je leur dis Ah, tiens, tu as tel talent, tu as tel don. Fais comme ça, comme ça pour développer ton don. Il y en a qui arrivent et puis je les conseille voilà, va à l'école et tu dis ça. Il y en a, bon, voilà, c'est chacun son, selon son désir, le désir de son cœur. La semaine passée, j'ai eu deux personnes. Dès que j'ai pris l'appel, je, je me connais et je veux commencer à prier que Seigneur Jésus, dès que je commence à prier comme ça, là, sans seulement comment l'esprit veut parler donc la consultation c'est euh, on va dire 30 minutes avec moi, ok c'est ça venez avec des questions précises il y a des personnes même, vos anges gardiens vous ont dit appelle là, la personne ne sait même pas dit je ne sais, okay, je sais pas pourquoi je t'appelle mais une fois m'a dit de t'appeler ça, c est, c est, je peux dire c'est l'une des meilleures consultations là-bas. Dès que la personne dit comme ça, je sens comment, je sens comment, fou, et puis je commence, ouf. voilà, je commence à parler, parler. Donc quand je parle, bien sûr, c'est pas moi, généralement. J'ai eu une dame, ça fait 4, 3 jours, son mari était décédé. Euh, On peut développer nos dons sans connaître les versets bibliques, oui. Mais moi, j'enseigne toujours sur la base de la Bible parce que, pour moi, la Bible est comme une fondation sûre. pour moi. Mais je peux, je peux prendre la Bible et t'enseigner les coutumes du village. Je prends ça dans la Bible et te montre. Mais pour moi, la Bible, c'est La Bible, c'est codé. La Bible, c'est un code. Dieu m'a juste donné le don de décoder. Il y a un qui prend la Bible, il prêche avec ça, genre, ah, ah, tu vas, tu vas, non, non, non, non. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux sur la Bible. Demandez à Dieu de vous décoller la Bible. Donc je me connecte avec cette dame. Euh, son, son compagnon est décédé, ça fait trois ans. On parle, on parle, on parle après. À un moment, je sens la présence de son compagnon dans la pièce. Je lui dit tu sais quoi il veut te parler et euh, je crois qu'elle avait vraiment voulu elle avait vraiment désiré parler à cet homme et apparemment c'était quelqu'un qui rigolait beaucoup c'était vraiment un, gars, très, un monsieur très rigolo et euh, il me montrait des images là je l'ai fait en train de rire mais qui, qui d'entre vous deux il, là je lui dis est-ce que c'est lui qui se faisait rire il dit oui et euh, bien sûr, quand c'est à ce moment-là, je peux dire que je ressens ce que la, votre, votre personne ressentait. Ou ressent toujours. Parce que même si la personne est partie physiquement, l'amour qu'elle avait pour vous est toujours là. Et euh, je peux transmettre cela. Généralement, je traduis ça en paroles et je vous le dis. Donc, euh, les consultations, c'est. J'ai des consultations qui se passent dans tous les sens. J'ai des consultations, je ne peux pas dire que je vais vous dire que voilà, la consultation, c'est ça qui va se passer. En fonction de ce que vous avez demandé. Donc, comme je disais, il y en a ici, vous avez des dons. Intuitivement, comme ça, vous pouvez voir quelqu'un, vous le lisez. Il y en a même, vous pouvez scanner pour voir. Vous me regardez comme ça, vous pouvez voir quel problème j'ai sur moi, sur mon corps. Donc, vous pouvez lire le nom de quelqu'un dans mon direct. Vous pouvez détecter tous les gens qui sont dans le direct. Là, vous les voyez, vous les lisez. Il y en a même ici, vous êtes déjà des maîtres. C'est-à-dire, ce que moi, je parle, c'est peut-être au niveau 5. Vous êtes au niveau 50. Donc, il y a de tous les toutes les qualités Mais euh, dans la spiritualité Ce que j'aime C'est que un maître Ne va jamais croire qu'il est arrivé C'est d'ailleurs en ça que tu reconnais qu'il est un maître J'ai eu à parler à quelques maîtres Pouf Leur humilité Oh my god Leur humilité En parlant j'étais comme ça là, Je sentais leur puissance Et ça vient avec une humilité et là, ils me disent, je t'écoute. Je dis, mais toi, tu m'écoutes. Alors que toi, tu connais tout ça, tu as tout ça. Comment tu m'écoutes Je dis, non, je t'écoute. Je t'écoute. Avec un joli sourire. Je t'écoute. On t'observe. Donc, je vous remercie déjà. Merci. Ok Voilà. Et euh, bien sûr, il y en a qui ne me connaissent pas encore très bien. Il y en a qui sont un peu perdus pour le moment. Ça va aller. Ok je vous ai demandé juste de vous éloigner des mauvaises personnes. Éloignez-vous des mauvaises personnes pour vous. Peut-être la personne est bien pour une autre personne, mais pour vous, là. Éloignez-vous-en. Le téléphone, c'est pas... Quand t'appelles, le téléphone ne vient pas prendre ta main pour décrocher. Le téléphone sonne, c'est toi qui décroche. C'est toi qui décides de décrocher le téléphone. Donc comprenez que vous avez le choix. Il y a des moments, par exemple, où aujourd'hui, toute la journée, mon téléphone est à 1% de batterie, J'ai un problème avec mes... Le problème de lumière que j'ai eu la semaine passée, ça a grillé tous mes têtes de chargeur donc Tous mes téléphones étaient à plat. Même mes, même mes power bank étaient à plat. Et euh, je suis rendue compte, en fait, que le jour où je suis off, le jour où je ne suis pas connectée, les gens ne meurent pas. Donc, quand quelqu'un me contacte, il y en a parmi mis vos voix vos voices sont sur mon WhatsApp depuis une semaine. Parce que je, je suis occupée. Donc, sachez qu'il y a des gens qui ne vont pas vous, ils don, ils ne vont pas vous forcer pour que vous leur parliez. Reprenez votre pouvoir en main. Et les endroits ne pas forcer de partir. Reprenez votre pouvoir en main. Ok? Voilà. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Là, je ne peux pas voir les commentaires parce que euh, ce téléphone me joue souvent les tours. Hein, ça décide comme ça. Une fait de sienne, ouais. Et sur celui-ci, je n'ai pas connecté le Facebook. Et l'autre, je suis en train de faire la mise à jour. Donc, si vous avez commenté, merci. Merci beaucoup. Mes faussettes vous saluent. <rire> Parfois, j'aime moi-même me faire rire. Hein. Ok. C'est une très bonne soirée à demain.